Bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'activation de l'Evasion Shield dans Webroot. Donc pour commencer, qu'est-ce que l'Evasion Shield Donc, Déjà c'est l'amélioration de la protection de manière générale, mais plus précisément on va faire de l'analyse des comportements malveillants de scripts locaux en PowerShell, Java, VBScript et d'autres langages, et empêcher leur exécution, le cas échéant. Donc, petite particularité quand même sur l'Evasion Shield, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir euh, activer tout de suite chez tous les clients. Pourquoi Parce qu'on peut très bien avoir des, euh, des scripts qui tournent en, lo en, en local sur un serveur, des scripts PowerShell ou autres, euh, qui pourraient être détectés par ce nouveau système et donc empêcher euh, leur exécution normale. Pour ça, on va passer par trois phases, euh, puisque toutes les policiers de WebRoot n'ont pas ces options-là d'activer pour le moment. Donc on, il va y avoir une phase 1 où on va euh, basculer en fait, toutes les policiers actuelles euh, sur du Detect and Report. Ensuite, en phase 2, en fonction de ce qu'on aura trouvé sur euh, le reporting, il y aura peut-être des échanges à faire avec le client ou avec l'admin système pour savoir ce qu'on va devoir whitelister. Et ensuite, une fois ces opérations faites, eh il ne restera plus qu'à activer le « Detect and Remediate » sur les policies en production. Donc, pour aborder cette première phase, ce que nous allons faire, c'est aller chercher dans toutes les politiques présentes. Donc ça, c'est... Euh, moi, je sais par exemple que chez BMSP, on a cette politique-là « poste, cette politique-là « Serveur », et euh, avec « with DNS. De, qui nous sert en production donc ce qu'il va falloir faire c'est euh, basculer euh, sans aucun risque hein. ça n'aura aucune influence sur le comportement de l'antivirus euh, pour l'instant sur toutes les policiers que vous avez en production vous allez dans la police, vous allez chercher la section Evasion Shield et vous activez le détecter et signaler et vous enregistrez votre police donc ça c'est à faire sur toutes vos politiques utilisées en production. Ensuite, donc, il y aura, comme je vous l'expliquais euh, précédemment, la phase 2 où, en fonction de ce que vous allez détecter, il faudra communiquer. Et la dernière phase, la phase 3, donc, va consister à copier tout simplement une police. Donc, ensuite, on va pouvoir copier une de ces polices. Et dire voilà, c'est euh, la poste Evasion Shield euh, activée. Donc, une fois cette police copiée, et eh bien, il ne reste plus rendre dans l'Evasion Shield et de passer ça en détecter et corriger. Voilà, donc là, il faudra faire la même chose pour la politique serveur et pour la politique avec DNS. Euh, ensuite, donc, pour orchestrer tout ça, euh, il va y avoir deux rapports qui vont pouvoir nous servir. Donc, ce qu'on va faire hein, une fois qu'on aura de l'activation sur plusieurs sites, on pourra aller voir euh, les evasion shield état de protection de script. Donc là, on peut exécuter ce rapport-là et voir en fait tous ceux qui tous les endpoints qui seront détectés et signalés, euh, bon plus tard vous aurez de la détection et corrigée de l'éteint et de non pris en charge. Donc ça c'est un petit peu pour suivre l'évolution de la bascule de vos de vos politiques actuelles vers la politique de détection et signalée. Et ensuite, donc, la deuxième phase, vous aurez certainement à communiquer avec euh, vos clients, ou vos administrateurs, euh, des serveurs en question. Euh, un deuxième rapport va vous être utile, ce sera la détection de scripts. Donc pareil, sur tous les sites ou sur le site que vous souhaitez, avec une période hein, maximum, vous pouvez prendre 30 jours. Moi, malheureusement, je n'ai pas de résultat parce que je n'ai pas de script dangereux détecté comme étant dangereux. Mais euh, sur cette partie-là, vous aurez justement les, euh, les machines impactées, le, le fichier, et puis vous aurez la possibilité, là sur la droite, d'accéder directement aux options de whitelisting. Donc, vous pourrez euh, décider d'autoriser le fichier de script. Voilà, toutes ces opérations sont assez simples, mais c'est à mettre en production le plus rapidement possible hein, pour améliorer un maximum vos systèmes de protection webroot. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Quick Tips. Au revoir.